Mais qu'est-ce que c'est bruyant ici Bonjour Bonjour euh, Je peux m'installer Allez-y Merci Qu'est-ce que c'est que ce son Vous l'écoutez pour vous détendre, pour vous amuser Pour le travail, c'est un son de baleine à bosse que vous entendez. D'accord, vous travaillez sur des baleines euh, Oui, effectivement, je fais une thèse en écoacoustique sous-marine. D'accord. Euh, on cherche à étudier la biodiversité sous-marine à travers l'acoustique, donc euh, à partir des signaux enregistrés, on va étudier leur position, les localiser, euh, les classifier. Euh. Donc voilà, même simplement les détecter comme on pourrait faire un shazam de la mer par exemple. Oh, C'est impressionnant. Mais du coup, comment vous récupérez ces, ces sons Comment vous les analysez euh, On les enregistre avec des microphones qui vont solo qu'on appelle des hydrophones. Donc comme ah. vous pouvez voir ici, on va les mettre dans l'eau pendant ouais, plusieurs jours, semaines, strange. années. Ouais. Et puis on analyse ces signaux. Très bien. Et. Mais vous connaissez le professeur Waldo Oui, effectivement, c'est un collègue. Parce que, en fait, je suis journaliste et j'enquête sur le professeur Waldo et je vois que vous mettez, envoyé des codes. Qu'est-ce que c'est En quoi ça consiste Pourquoi Vous savez, entre scientifiques, on voit souvent des codes on travaille ensemble on partage des données c'est un peu normal. Euh. Attendez, excusez-moi. Ah, Je crois qu'on a un imprévu là. Ah, oui, je m'en vais. Merci. Au revoir.